Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel, aujourd'hui petite vidéo sur un nid de frelons asiatiques Donc on va aller voir où il est, on est en pleine campagne, donc on est sous un abri, vous voyez comme d'habitude Je ne sais pas si vous le voyez comme il faut, voilà il commence à être pas mal de taille donc ben, je vais m'habiller et on va traiter ça à allez c'est parti on est prêt pour le combat prêt pour le combat allez on va aller le voir salut petit dédé. Donc voici le petit nid. Salut les petits frelons. Alors Qu'est-ce que vous racontez là quelqu'un C'est ça, Bon, on le traite Sony, sur le plan tactique et technique, je vais le traiter un peu par la droite, en 4-4-2, et ça va aller. Et comme ça, Didier Deschamps sera content. Bon, mais, bon hein. ben voilà, le nid est traité. On va l'ouvrir un petit peu. Ah. Vous voyez, quelques larves, il hein, n'y en a pas beaucoup encore. <tous> Bon oh, les dédés, un petit pouce bleu pour la chaîne. Voilà la saison a commencé. Je suis content. Bon, vous avez vu, c'est quand même encore un endroit dangereux. Hein. Donc les petits nids de frelons, ben, c'est petit, il n'y a pas beaucoup de choses. On commence à en avoir pas mal. Mais ça reste très dangereux ben, pour les gens. Donc, un petit message aussi. Euh, J'ai beaucoup d'appels de gens qui, euh, qui habitent euh, en dehors de Toulouse, dans d'autres régions de France, euh, qui me demandent si je peux faire des traitements euh, sur des nuisibles. Donc, euh, je les invite à regarder le site internet France Nuisible. Il suffit qu'ils tapent leur code postal près de chez eux et ils trouveront toutes les sociétés agréées euh, ben, pas loin de chez eux. Voilà. n'hésitez pas à aller voir France Nuisible. Je vous le marquerai en bas, le lien, et je le mettrai dans la description. Bon, bon, le client m'a dit aussi qu'il avait des problèmes de guêpe Donc il avait trouvé un nid Donc on va aller voir ça C'est juste à côté, hein, du nid de frolon donc Je vais vous montrer Je ne sais pas si vous voyez dans la fente Donc il est pas mal celui-là aussi hein. On va mettre un petit coup de poudre et l'enlever Donc voilà, j'ai un le nid. Bon, voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu cette petite vidéo sur le frelon asiatique. Donc n'oubliez pas d'aller sur France Nuisible pour euh, ceux qui veulent des interventions près de chez eux. Sur Toulouse, vous tapez ddfrelon.fr et il n'y a pas de souci, vous aurez mes coordonnées. Et je vous dis à très bientôt les Dédés!